lorsque vous définissez une fonction par exemple def sum a, b, les variables a et b sont ce qu'on appelle des paramètres de la fonction. Et lorsque vous appelez une fonction, par exemple sum de x, y, les variables x y représentent ce qu'on appelle les arguments de la fonction. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes manières de définir les paramètres d'une fonction et les différentes manières de passer des arguments à une fonction. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec ses définitions de paramètres et ses passages d'arguments. Commençons par regarder la manière standard de définir les paramètres d'une fonction. Je vais donc définir une fonction agenda qui prend trois paramètres, nom, prénom et téléphone. Et ensuite, ma euh, fonction agenda va simplement faire un return d'un dictionnaire qui va contenir pour nom le paramètre nom, pour prénom, le paramètre prénom et pour euh, téléphone, le paramètre téléphone. Voici ma fonction agenda. Je l'évalue, j'exécute avec F5 et maintenant je vais appeler ma fonction agenda. donc Je vais l'appeler de la manière suivante, une manière qu'on a déjà vue, qui est tout à fait classique. Hein. Je vais passer un nom idle, un prénom Eric, et un numéro de téléphone, voilà. J'exécute ma fonction, et je vois que ma fonction me retourne bien un dictionnaire qui a pour clé nom pour valeur idle, pour clé prénom pour valeur Eric, et pour clé tel pour valeur le numéro de téléphone que j'ai passé. Seulement, on se rend bien compte que lorsque l'on définit une fonction, les paramètres de la fonction, si on les choisit bien, si on a des noms qui sont explicites, il est beaucoup plus facile de se souvenir du nom des paramètres que de leur ordre. Donc, est-ce que j'ai mis le nom ou le prénom avant Est-ce que le téléphone est entre le nom ou le prénom Ça, on a du mal à s'en souvenir. Par contre, se souvenir qu'on a un paramètre nom, un paramètre prénom et un paramètre tel est quelque chose de très facile. Donc, Python vous permet d'utiliser cette possibilité en vous permettant d'appeler une fonction avec ce qu'on appelle des arguments nommés. Donc, regardons comment ça fonctionne. Lorsque j'appelle ma fonction agenda, au lieu de passer mes arguments dans l'ordre de définition des paramètres, je peux donner explicitement le nom des paramètres auxquels je passais mes arguments. Regardons cela. Je vais donc appeler ma fonction avec tel égale un numéro de téléphone, nom égale idle, je rappelle ma ligne, et prénom, Égal Eric. On voit que j'ai défini mes arguments, que j'ai passé mes arguments à ma fonction dans un ordre quelconque. Par contre, je les ai nommés en fonction des paramètres définis dans la tête de ma fonction. Donc, il est très important que les noms que vous donnez, ce soit exactement le nom qui est défini dans le paramètre de la fonction. J'exécute mon agenda et bon, on voit que mon, agenda, mon dictionnaire a été construit parfaitement avec le nom qui est bien Edel, le prénom qui est bien Eric, et le téléphone qui est bien un numéro de téléphone. Maintenant, lorsque j'ai défini ma fonction, je pourrais tout à fait dire j'aimerais bien avoir des paramètres optionnels. Par exemple, si jamais je ne passe pas de numéro de téléphone, j'aimerais avoir par exemple un point d'interrogation à la place du numéro de téléphone, ce qui me permettrait par exemple d'afficher une valeur par défaut. C'est possible en Python, en mettant justement ces paramètres optionnels. Donc, Comment est-ce que je définis ça je définis ça avec mon paramètre suivi de égal, suivi de la valeur qui sera passée à ce paramètre, si jamais je ne le spécifie pas lors de l'appel de la fonction. Donc, regardons cela. J'évalue ma fonction et maintenant, je définis ma fonction agenda avec comme paramètre, avec comme argument Eric. Alors, le premier, c'est le nom, donc je vais passer idle. Le deuxième, c'est Eric. Donc là, évidemment, j'aurais pu passer des arguments nommés, hein, mais je passe des arguments ordonnés. Et je ne passe pas de numéro de téléphone. Quel va être mon agenda Mon agenda va être nom idle, prénom Eric, téléphone, point d'interrogation. Si jamais je passe un numéro de téléphone, évidemment, c'est ce numéro de téléphone qui va être pris en compte. Et là, mon argument optionnel euh, ne sera pas utilisé. Et donc je vois bien que maintenant, mon agenda est construit avec l'argument numéro de téléphone que j'ai passé à ma fonction. Lorsque vous définissez des arguments ordonnés et optionnels, c'est très important de mettre en premier les arguments ordonnés... Euh, pardon, lorsque vous définissez l'entête d'une fonction, c'est très important de définir en premier les paramètres ordonnés et ensuite les paramètres optionnels. Nous venons de voir deux manières de définir les paramètres d'une fonction. Paramètres ordonnés, paramètres par défaut. Et nous avons vu deux manières de passer des arguments à une fonction. Arguments ordonnés, Argument nommé. Il existe en tout quatre manières de définir les paramètres d'une fonction et quatre manières de passer les arguments d'une fonction. Regardons ces dernières manières. Donc la prochaine manière que je vais vous montrer pour définir le paramètre, les paramètres d'une fonction, c'est la forme étoile. C'est une forme qui peut vous sembler un peu étrange mais qui est extrêmement pratique. Je définis une fonction f qui cette fois va prendre un argument qui est euh, devancé par un petit étoile. Donc t va être une variable qui va référencer, nous allons le voir dans un instant, un tuple d'arguments que je passe à ma fonction. Donc regardons, j'ai défini ma fonction f qui prend étoile t, je fais print de t. J'évalue cette fonction, et maintenant je peux appeler f sans aucun argument. Je vois qu'elle retourne un tuple vide. Je peux appeler ma fonction f avec un argument, et je vais voir qu'elle va retourner un tuple avec un élément je peux appeler f avec 2, 3, 4, 5 arguments, autant d'arguments que je veux, et elle va me retourner un tuple de ces arguments. Donc l'intérêt de cette notation étoile, et dans cette notation ce qui est important c'est l'étoile, ce n'est pas le nom de la variable, le nom de la variable peut être tout à fait quelconque, c'est que lorsque j'ai une forme étoile, je peux passer une liste quelconque d'arguments à ma fonction, ces arguments vont être mis dans un tuple qui va être référencé par la variable qui suit l'étoile, donc dans notre cas par la variable t. Il existe une deuxième forme, c'est la forme double étoile. Je vais vous montrer le fonctionnement de cette forme. Donc, je fais double étoile de D. Je vais mettre un petit D. Vous allez voir dans quelques secondes pourquoi est-ce que je l'appelle D. Je sauvegarde ce code, je l'évalue avec F5. Et maintenant, la forme double étoile me permet d'appeler ma fonction sans aucun argument. Mais on voit que maintenant, ma, fon ma fonction ne me retourne plus, enfin, mon print ne m'affiche plus un tuple, mais un dictionnaire. En fait, la forme double étoile me permet de passer n'importe quel argument nommé à ma fonction. Donc je vais mettre nom égal idle, virgule, prénom égal Eric. On voit bien que dans ma fonction f, je n'ai jamais défini de paramètres nom ou prénom, mais la forme double étoile me permet de prendre ces paramètres. Python va prendre ces arguments nommés et les mettre dans un dictionnaire, la clé étant le nom de l'argument la valeur étant l'argument que je lui passe. Et on voit que maintenant, j'ai un dictionnaire qui a été construit, qui vaut nom, idle, prénom, Eric. Alors, vous pouvez vous demander, mais quel est l'intérêt de ces formes étoiles et double étoile La forme étoile est assez évidente. Lorsque vous faites un print, vous avez remarqué que vous pouvez faire un print de 1, ça va afficher 1, puis vous pouvez faire un print de 1, 2, 1, 1,2, 1,12, 1,2, vous lui passez autant d'arguments que vous voulez et il va tous vous les afficher. En fait, comment est-ce que print peut faire ce type d'opération Simplement parce que dans l'entête de print, de la fonction print, il y a un argument qui s'appelle un argument étoile, qui permet de passer une liste quelconque d'arguments. La forme double étoile est un petit peu plus subtile et nous en parlerons dans les compléments. Elle est notamment utilisée lorsque vous construisez des wrappers. Donc nous avons vu quatre manières de définir les arguments d'une fonction. arguments ordonnés. Argument par défaut, forme étoile, forme double étoile. Nous pouvons combiner ces différentes manières euh, ces différentes formes dans une même en de fonction, mais ça n'est pas recommandé parce que ça crée très rapidement beaucoup de complexité et d'ailleurs vous verrez dans les compléments les contraintes que vous avez sur la définition de ces différents paramètres. Il nous reste maintenant à voir deux manières d'appeler une fonction. Regardons cela. Je vais définir une fonction f qui prend deux arguments A et b et qui va simplement faire un print de a, b. J'exécute ma fonction. Maintenant, j'ai ma fonction que je peux appeler. Supposons maintenant que dans le code euh, de mon programme, j'ai à un moment une liste qui contient deux éléments, 1 et 2. Nous savons que c'est très courant, et hein, les listes sont vraiment au cœur de tous les programmes Python. De quelle manière pouvons-nous appeler cette fonction ben, Une manière classique, ça serait de faire l de 0, et puis l de 1. Ça va passer 1 1, au paramètre A et 2 au paramètre B. Ça va évidemment fonctionner, ça va m'afficher un 2. Seulement, en Python, il y a une règle que vous devez toujours garder en tête, c'est que dès que vous manipulez des indices, probablement, vous ne faites pas du code Pythonique. Python vous offre vraiment la possibilité de manipuler très rarement les indices. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que je pourrais passer ma liste comme argument de ma fonction Eh bien, en fait, je vais la passer, ma liste, avec une forme étoile. Que va faire cette forme étoile Elle va faire ce qu'on appelle du tuple unpacking que nous avons déjà vu. Elle va prendre chaque élément de ma liste et elle va le unpacker vers les paramètres de ma fonction. Il faut évidemment que j'ai le même nombre d'éléments dans ma liste que j'ai de paramètres dans ma fonction. Mais si j'ai le même nombre, le unpacking va être automatique. Donc j'appelle ma fonction f avec une forme étoile et automatiquement, 1 est passé à a et 2 est passé à b. C'est une forme extrêmement pratique qu'il faut favoriser. Pour finir, je peux passer à ma fonction directement un dictionnaire avec une forme double étoile. Donc, J'aimerais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais définir un dictionnaire d qui prend pour argument a qui vaut 1 et pour argument b une valeur 2. Et Maintenant, je peux appeler ma fonction f avec une forme double étoile d. Mon dictionnaire va être automatiquement passé à ma fonction. Donc là, on voit que ça, ça a très peu d'intérêt, puisque euh, je dois nommer les arguments en même temps, je donne les valeurs, et on peut se dire « mais quel est l'intérêt de cette forme double étoile ?» En fait, cette forme double étoile a de nombreux usages, et je vais vous en montrer un qui est extrêmement pratique. Vous savez que dans la fonction print, vous avez une forme étoile, donc vous avez une liste d'arguments, mais vous avez également des arguments nommés. Par exemple, vous avez sep, qui permet de séparer les valeurs, vous avez end, qui permet de définir une, une valeur de fin lorsque je fais mon print, et ces arguments, si jamais je veux les afficher systématiquement de la même manière, il faut les écrire à chaque fois dans mon print. Donc regardons un exemple, je ferai un print de 1,2, virgule cep égale 1. virgule end virgule, égale fin. On voit bien que si à chaque fois que je devais faire ce print, ça serait extrêmement laborieux. Donc, je reprends mon print, hein, j'ai oublié de mettre mon apostrophe. Voilà, je vois bien afficher 1,2, fin. Seulement, ça serait très laborieux. Avec cette forme double étoile, en fait, je peux mettre ces arguments dans un dictionnaire et directement les passer à ma fonction print. Regardons cela. Je vais définir un dictionnaire que j'appelle pp pour pretty print, un affichage joli, et je vais lui passer ces arguments. sep, de points, point virgule, virgule, and, deux points, j'ai défini mon dictionnaire Pretty Print, donc regardons, c'est le dictionnaire voilà, que je viens juste d'écrire. Et maintenant, je peux écrire print de 1,2. Et au lieu de réécrire à la main C.1 de fin, je lui passe un double étoile de D. Et là, Python va faire du unpacking du dictionnaire vers les paramètres de mon print. Et automatiquement, alors je le reprends. J'ai passé l'argument D qui n'était pas le bon, hein, c'est le PP, le Pretty Print, évidemment. Donc je passe mon double étoile pretty print et là les arguments vont être automatiquement passés à ma fonction print. Nous venons de voir les différentes manières de définir les paramètres d'une fonction et de passer des arguments à une fonction. Nous avons quatre manières de définir les paramètres. Arguments, euh, paramètres ordonnés, paramètres par défaut, forme étoile, forme double étoile. Et nous avons quatre manières de passer des arguments à une fonction. Argument ordonné, argument nommé, forme étoile, forme double étoile. Ces différentes manières de définir les paramètres et de passer des arguments à une fonction vous offrent énormément de souplesse sur la manière d'appeler les fonctions. A bientôt